Namaskaram Sadhguru, alors j'aimerais connaître la vérité sur la renaissance et la réincarnation. Dans un de mes films, je joue un personnage qui renaît avec les mêmes traits. Est-ce que c'est vraiment possible Namaskaram Kajal. Lorsque vous dites renaissance, essentiellement vous demandez ce qui se passe après la mort. Eh bien, certaines choses, la meilleure façon de les connaître, c'est d'en faire l'expérience. Je suis sûr que vous n'êtes pas prête pour cela. Et je ne veux pas non plus que vous alliez dans cette direction. Si je vous dis, la réincarnation existe, quelles sont les options que vous avez Y croire ou ne pas y croire N'est-ce pas Si vous croyez ce que je dis, vous avez juste une histoire fantaisiste à vous raconter. Si vous n'y croyez pas, vous avez quelque chose à réfuter. Dans les deux cas, ça ne produira que du divertissement. Rien d'autre ne se produira, n'est-ce pas si vous voulez vraiment savoir, vous devrez en avoir la volonté. Si vous avez la volonté de vous y employer, il y a un moyen de savoir. Dans ma vie, c'est une réalité bien vivante. Les trois dernières vies, pour moi, sont au même endroit, le même travail, dans une certaine mesure, les mêmes personnes. Jusqu'à ce que ça devienne une réalité dans votre expérience, vous ne devriez pas croire ces non-sens. Ne croyez rien, ne réfutez rien, mais si vous prêtez simplement attention à vous-même, vous pouvez voir que le corps que vous avez est quelque chose que vous avez lentement accumulé. Donc le corps que vous avez est une partie de cette planète en fait. Le mental que vous avez est un tas d'impressions que vous avez rassemblées. Alors qu'est-ce que c'est qui accumule ce tas de nourriture et ce tas d'informations que sont le mental et le corps Cette dimension est au-delà de la naissance et de la renaissance. Vous allez peut-être à nouveau accumuler un autre corps et un autre mental, mais Essentiellement, la vie en tant que telle reste la même chose. Donc, quand il s'agit de la vie, vous devez comprendre, il y a quelque chose qui s'appelle mon corps et ton corps, il y a quelque chose qui s'appelle mon esprit et ton esprit, mais il n'y a rien de tel que ma vie et ta vie. La vie n'est qu'un événement cosmique, ce cosmos est vivant. La quantité de vie que vous capturez déterminera l'ampleur de votre vie. Quelle est la portée et l'étendue de votre vie dépendra simplement de la quantité de vie que vous avez capturée en vous. Toute la science du yoga ne concerne que cela. Comment rendre cette vie super enrichie, de sorte que la portée et l'étendue de cette vie soient aussi grandes que possible.